Bien, plusieurs personnes vous demanderont comment je vous explique un peu mon histoire ou comme vous voulez, je vous explique quand même mon histoire. Et, euh, comment j'ai débuté pour atteindre ma correspondance à ce niveau. Tout d'abord, nous devons d'abord se connecter. Excusez-moi. Je me connecte d'abord. vous j'ai commencé d'abord lentement et sûrement. Et, euh, au début je n'ai pas eu des environs peut-être que mieux de vous vous avez eu à voir d'abord des vidéos mais à chaque fois que j'ai à l'air et je voyais ça veut dire j'ai compris ça avec des amis qui me disaient moi j'ai fait, fait youtube et j'ai fait youtube et c'est très agréable j'ai eu euh, franchement euh, j'ai eu vraiment euh, eu des coups de victimes à cause de cette signation et des amis qui me disaient j'ai fait youtube et j'ai dit pourquoi je ne pourrais pas aussi le faire mais au début que je le faisais comme maintenant, je suis encore débutant parce que je viens de le faire. Ça veut dire il n'y a même pas encore trois mois que j'ai ouvert cette chaîne de YouTube. C'est pour ça ça me revient pas trop, mais les tarifs que ça me donne, ça me préfère. Pour dire, pour bien pour un début, et comme d'abord au début, je ne lançais pas d'abord dans Facebook ou Twitter, et je n'ai pas point compte Instagram et Snapchat, je me contemple d'abord de Facebook et Twitter. Comme vous pouvez l'appeler mais c'est les mêmes comment j'ai commencé euh, voilà une vidéo que je viens de partager je viens de voici une vidéo qui n'est pas encore 45 minutes sur la ligne j'ai déjà quoi vu pour dire je vais attendre si un jour je peux avoir même un kilo j'ai pas avoir 100 vues ou vues ou 88 vues en 48 vieux, 8 heures je veux voir si 100 vues en 48 heures et Quelques vidéos que j'ai fait au début d'abord je me croublais d'abord des vidéos, je me mélangeais des pâtes et des pierres hein, et euh, j'ai eu 19 heures euh, sur le moment euh, comme vous l'avez vu euh, sur les le temps réel. Le temps réel et j'ai eu mes 19 heures, mais maintenant ce n'est pas comme ça. C'est que c'est sur les 48 heures qui sont passées l'autre jour. Je... Ça veut dire euh, les 3 jours d'où je vais les faire Maintenant, sur ce moment, je suis à 45 jours. Euh, qui se passe? Au début d'abord, j'ai commencé d'abord c'est bah, une vidéo, sur ma vidéo que je viens de publier qui fait 31 minutes sur que je viens de faire encore publier ceci. Et uh, vous voyez bien la génétique, uh, j'ai commencé d'abord en disant un peu, uh, ça m'a rapporté au moins 10 vues que je n'ai pas refusé, uh, et j'ai dit la génétique de la population est la première partie. Vous voyez bien, j'ai fait un peu, un peu sur la science et j'ai vu que je n'étais pas co spécifié dans ce domaine. Et plus de personnes qui le regardaient, je n'ai pas refusé. Après, je suis parti sur le double fécondation pour la deuxième partie et j'ai vu que ça ne m'a pas rapporté assez. Je suis parti sur l'appareil repositif euh, masculin simple et j'ai vu que ça ne m'a pas toujours rapporté et je ne comprends pas pourquoi le génétique de la population est plus important que l'appareil repositif d'un homme. Je suis allé sur la PS euh, PS ça m'a pas toujours apporté quoi mais j'ai eu 27 27,8 parce que l'heure où je l'ai mis comme vous voyez on est sur les 48 heures qui sont passées alors que je l'ai publié on ne sait pas le temps d'aujourd'hui ça veut dire peut-être que je serai ma 16 vues 8 vues ou peut-être que 20 vues c'est pour ça que son taux est plus élevé parce que ça en 27,8 et euh, ça dure juste euh, ça jure juste 0,25 et vous voyez bien ceci que je viens faire je 4,5% euh, et qui est plus élevé le moyen de visionnage c'est 26 26 secondes que les gens ont encore regardé 26 minutes 26 minutes parce que c'est une vidéo qui dure euh, énormément de temps et voici les deux vidéos que j'ai voici les euh, voilà les trois vidéos que je viens de publier et tous les deux euh, juste à ce moment euh, réel je suis déjà à croix croix vieux mais je ne sais pas ce qui est en train de venir, pas derrière. Et quand je vais rouvrir mon compte Instagram et ceci, je suis sûr que je dois correspondancer pour tous ceux qui veulent lancer une chaîne YouTube. Et avoir plusieurs de vues, plus de vues, booster ses vues, c'est d'abord d'avoir plusieurs, euh, ouvrir plusieurs sites web pour le rejeter à l'intérieur. Vous verrez que ça vous rapporterait plus et avoir plusieurs d'amis qui vous accompagnent maintenant, je peux avoir, j'ai envie d'avoir plusieurs amis, d'où, je suis encore en train de faire le communiqué de ma chaîne. Mieux vous vous pouvez bien le faire. Faites-le, et faites-le, parce que YouTube est énormément bien pour toute personne qui veut vivre du web. Vous me direz, je suis encore que je ne peux le faire, mais pas de jeune, même un enfant de 5 ans qui connaît déjà utiliser l'outil informatique peut le faire. Moi, aujourd'hui, je vais faire, juste sur le global, comme je vous ai dit, comme c'est moi, YouTubeur et le youtube c'est celui qui va faire de YouTube un environnement de communication pour plusieurs personnes et tous ceux qui vont vouloir le regarder seront agréables, seront envisagés, et très responsables et très très flatté pour mon consentement de réflexion mais ça veut dire comment je visage ma vie ce n'est pas que je dois faire de youtube toute ma vie remercie un accompagnement de ma vie parce que j'ai vu que c'est un environnement très spécifique pour pouvoir avoir de l'argent ici, si jeune des milliers des entrepreneurs de nos jours sont passés par youtube et ils sont devenus les très riches mais vous pouvez commencer petit à petit on s'élève pas aucun cas que je pouvoir faire free le feu on s'élève toujours de pas à pas pour pouvoir faire free -love. vous pouvez commencer maintenant et pouvoir faire plusieurs booster vos et créer vos pages de vente et créer vos sites de vente et faites vous de l'argent et comme je vous ai dit vous verrez pour d'autres personnes qui veulent que je les donne la description pour avoir de l'argent en ligne et avoir de l'argent en ligne chaque jour chaque mois savoir la il faut que je touche au moins ce et je vous aime je vous accomble que je veux tout toucher au moins il me faut toujours avoir au moins ce mille vues pour pouvoir être entrepreneur youtube je vous demande incroyable de regarder plus mes vidéos de durer de vous abonner et liker, liker. merci parce que maintenant je suis sur la nouvelle révolution devenir youtubeur et gagner de l'argent en ligne merci